Ouais Franjo, bon on se retrouve encore une fois plus vite que prévu En même temps vu ce qui s'est passé cette nuit Autant vous dire que gros jump du lit Les yeux complètement pétés pour aller écouter Black Album, un ancien album de Nekfeu Qui n'est pas sorti mais a tout de même fuité cette nuit sur Twitter Je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo Pour parler de tout ce qui se passe autour de ce fameux album à l'histoire atypique parce que quand j'ai mis ma petite story Instagram moi je pensais que voilà Tout le monde était au courant de ça mais Soit vous étiez là en mode what the fuck c'est quoi Soit comment j'ai chopé ça et après avoir échangé Avec quelques personnes je me suis rendu compte que Beaucoup ne savaient pas ce qui s'était passé Bon alors, je mets la vidéo sur Damso de côté pendant que 1 8 Et je vous explique tout ça Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Nekfeu On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est Y'a que quand je suis premier Que je reste à ma place Et y'a que quand je suis premier je reste à ma place. Nous sommes début année 2010. Nekfeu n'a pas encore fondé son label Senzu Record. Et à ce moment-là, il est signé chez Young and Winner, label de Gizmo avec qui il entretient une relation très très tendue aujourd'hui. Voilà, bon, je vous apprends rien. Nekfeu, Gizmo, AKA, les frères ennemis, tout ça, voilà. Donc, 2011, Nekfeu enregistre le Black Album, un 13 titre qui est par la suite planifié pour 2016. Ça fait un petit peu loin. Bon, pour l'anecdote concernant l'écriture de l'album, je pense qu'il a commencé à le travailler depuis 2009. Puis il a ensuite enregistré en 2011 dans les structures de YW. Puisqu'aujourd'hui, lui, il a 28 ans et il dit dans hommage aux petites graines qu'il en a 19 On m'a dit nec feu tu peux t'y faire mais j'ai 19 fiches gros et je suis toujours étonné de voir si d'espoir Boire Héros d'espoir et voilà 28 moins 19 On retombe bien à 2009 Bon voilà petit détail euh... Sauf qu'entre temps voilà des choses se passent Nous sommes en 2012 Grosse embrouille entre Nekfeu et Gizmo Et plus généralement le label et le escrew. Et cette affaire là ça va faire plus de bruit que prévu Puisque des deux côtés ça va essayer de sortir des sons Voilà qui ont été faits en 2011 Ça va même aller en justice La première procédure juridique va être lancée par euh, le label Heureusement pour les uns mais malheureusement pour les autres Le verdict est favorable au label Donc Nekfeu va devoir verser des milliers d'euros d'indemnités Pour sa défense il fait appel afin que le dossier soit retraité par euh, des juges, donc ceux de la cour d'appel, et c'est en novembre 2016 peu de temps après le verdict que l'ancien label communique comme ça, voilà, la sortie avec un lien de précommande du Black Album à travers leur page Facebook, et clairement on y sent juste une envie de foutre la merde et de se faire du fric sur le buzz de feu, parce que l'album Senzu et Feu sont déjà sortis, donc voilà entre temps Nekfeu a pris de l'ampleur, mais lui de son côté il a tourné la page, et le problème c'est qu'il peut rien dire puisqu'il n'est pas totalement maître de ses œuvres, puisque de toute manière c'est YW qui ont les droits, donc comme vous vous en doutez ça repart en justice, et annexe feu sur la carte du droit de divulgation et ce procès sera même surnommé le procès au million d'euros mmh. et tant que j'y pense je vous mets le lien euh, du jugement en description si ça vous dit d'aller regarder voilà vote comme vous voulez Bon, maintenant pour résumer tout, parce que voilà, c'est un peu le but de la vidéo. La musique, tout ça, c'est bien beau, ça fait de l'argent, ça rend célèbre. Mais sur la route du sommet, il est important, voire obligatoire pour les artistes, d'être labellisés. Tout le monde peut créer et rejoindre un label, qui eux-mêmes sont ensuite rattachés à des majors comme Universal, qui possèdent beaucoup de labels. Malheureusement, dans énormément de cas, les artistes ne deviennent plus maîtres de leur stratégie et de leur propre texte. C'est les équipes qui s'en chargent, c'est les managers. Donc il faut vraiment faire très attention à ce qui est signé pour... Euh Exemple dans un cas similaire Jok Nouvellement euh, Ateyaba Et dans un mardier complet avec son ancien manager On ne sait pas pourquoi Mais en tout cas ça pourrait peut-être expliquer le nom de Jok Qui a été changé, ça pourrait aussi peut-être expliquer Qu'Ultra n'est pas encore sorti Et ne sortira peut-être pas un jour, parce que n'oubliez pas que Des noms et des œuvres dans l'industrie ça se protège Par des brevets, et c'est pas harceler les artistes Pendant des mois sur les réseaux qui vont euh, Changer quoi que ce soit, merci d'être resté Jusqu'ici, bon moi de mon côté voilà Je retourne euh, sur Damso Donnez moi votre avis sur l'affaire, voire même sur euh, Black album si vous l'avez écouté, si vous l'avez pas écouté, pourquoi vous l'avez pas écouté Quand pensez-vous que Nekfeu sera de retour parce que voilà, tout ça c'est bien mais à part un fit ben Nekfeu on le voit, on le voit plus. Allez bref, à bientôt. ciao l'album de les autres ventes de la merde. Je l'ai sur mon propre label. Dis-moi c'est quoi l'album de l'année Ouais, je suis sorti du ventre de ma mère pour vous faire l'album de l'année, les autres ventes de la merde. Je l'ai fait sur mon propre label. Les gars, c'est quoi l'album de